Voici Spartalis, notre fer à lycée connecté. Notre étude marketing que nous avons faite grâce à un sondage diffusé sur les réseaux sociaux nous a permis de recueillir plus de 340 avis pour étudier le marché. Parmi eux, 270 personnes possédaient un fer à lycée et dans ces personnes, 3% étaient des hommes. Le sondage nous a aussi permis de comprendre qu'aujourd'hui la majorité des fers à l'ICHT étaient basiques parce qu'ils ne trouvaient rien qui leur convenait sur le marché. Nous nous sommes donc demandé comment créer un produit répondant à la demande du marché tout en nous différenciant radicalement de ce qui se fait sur un marché déjà bien rempli. Nous avons donc décidé d'appliquer un changement par rupture en prenant une direction de la direction du haut de gamme connecté pour eux, permettant d'avoir un design et une approche radicalement différente des produits existants et pour finir obtenir un produit adapté à tous en prenant une position. Une position qui se retrouve dans nos planches concept avec le client cible et Paul Mitchell, une marque de renommée internationale en matière de coiffure ayant des valeurs fortes. La planche partenaire est Axe, puisque leurs événements Change My Mind ont attiré notre attention de par leur volonté de bousculer les codes aujourd'hui désuets dans un monde qui change. Chaque étudiant a réalisé un préconcept design en s'inspirant des planches concept. Deux planches ont retenu notre attention, ce sont sur elles que nous sommes appuyés pour réaliser notre design final. Nous avons réalisé une CAO pour nous permettre d'imprimer les pièces en 3D et nous assurer que le mécanisme fonctionne avant l'impression. Pour appuyer la maquette, nous avons assemblé et codé une carte Arduino avec des composants simulant les fonctionnalités de notre fer. L'utilisateur peut donc choisir la différence sets, il est informé lorsque la température du fer est suffisante et les thermistances régulent la température. Nous avons combiné trois technologies, une plaque en titanium pour plus de confort et un lissage optimal, les lampes infrarouges pour chauffer au cœur du cheveu et la vapeur pour appliquer des produits de soin et préparer au usage. Une cachette dans la poignée permet à l'utilisateur de fermer les lames avec plus de sûreté qu'avec la méthode des pinces actuelle et si le mode vapeur est activé, alors un tube sous pression est actionné pour diffuser la vapeur. Un réservoir de 700 ml permettra d'y stocker l'eau, mais aussi d'ajouter de l'huile de monoï ou de l'huile de ricin pour appliquer directement les soins du cheveu. L'utilisateur pourra préparer 5 sets sur son téléphone qui seront enregistrés pour régler la température de chaque paramètre. Il pourra ainsi lancer un départ en différé le matin pour ne pas attendre que le fer à lisser préchauffe. Le fer se rechargera via un port USB-C pour plus de compatibilité.